Salut les astros, alors aujourd'hui euh, eh je vais vous présenter un tout petit, tout petit télescope. Euh, c'est un télescope pour enfants, bon, ben c'est un télescope que je vais offrir à mon petit-fils. Et le voilà, donc c'est un petit télescope, voilà. c'est une toute petite boîte. Alors souvent on me demande euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on peut bien offrir à un enfant euh, pour que ce ne soit pas trop un, un jouet. Parce que si vous achetez un petit télescope comme ça dans un magasin de jouets, euh, ça risque de poser quelques problèmes. Donc j'ai acheté ce télescope chez un professionnel de l'optique qui euh, distribue eh bien, des produits de qualité. Et je vais tester son tout petit petit petit télescope, je me suis posé la question ben est-ce que voilà SV Boni euh, qui est une marque qui commence à, à être bien connue sur le marché européen Est-ce que Boni tient ses promesses en termes de télescope d'initiation pour les enfants Parce que je voudrais bien que les enfants puissent et eh bien faire de l'astronomie sans être. Euh, un petit peu dégoûté par un jouet avec lequel on ne verrait absolument à rien donc je vais vous le déballer on va passer en revue ses caractéristiques et puis après on va le tester tout simplement voilà allez c'est parti Alors c'est une petite boîte et une boîte en carton, donc on va l'ouvrir. Donc voilà. Alors ça commence par un petit manuel. Petit manuel, euh, alors je lis en anglais, en japonais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, en russe c'est Alors le télescope que je vous propose, c'est le SV501P. 400. Donc c'est un petit télescope de 60 mm sur 400 de focale. Alors qu'y a-t-il dans cette boîte Alors dans cette boîte, il y a trois boîtes. Je suppose qu'il doit y en avoir un pour le télescope, un pour le, le trépied, et puis un pour les accessoires. On a dit pour les accessoires le petit alors on va euh, bon, allez, on va prendre le premier là ici on verra bien ce qu'il y a dedans hein. je, vais, je vais poser ça sur le banc et puis on va on va regarder ça Tout petit télescope mais pas de mine hein, effectivement je vais vous l'approcher Donc, on a ici une longueur focale de 400 mm. Ici, nous avons la lentille de 60 mm. Oh, bah elle m'a l'air euh, bien sympathique, cette lentille. Hein. Ça n'a pas l'air d'être une lentille en plastique, en tout cas. On va vérifier. Hein. Euh, ici, le système de crémaillère. Donc, euh, tout à fait, oh, et très agréable. Franchement, il tourne très très bien. Ouais. Alors, jusqu'où on, on peut le monter Ah, il m'a l'air assez long. Hein. Voilà. Donc, on a suffisamment de tirage, à mon avis, pour utiliser pas mal d'oculaires différents. Ça, c'est une très bonne chose. Vous avez ensuite ici donc, le système de maintien à deux vis qui est quand même mieux que, ben, il y en a certains, il n'y a qu'une un seul, seule vis. Et puis, ah, alors, on va regarder ça tout de suite, oui. Donc je ne sais pas si vous voyez, à l'intérieur, vous avez ici un anneau. Donc c'est un anneau de serrage. Ouais, on le voit bien là, ici, L'anneau de serrage. Ce qui veut dire que quand on va serrer ici au niveau des vis, on ne va pas serrer que sur deux points, on va serrer tout l'anneau. C'est tout l'anneau qui va se rétrécir et qui va venir serrer le, le, le porte-oculaire. Donc ça c'est très bien, hein, franchement pas mal. Donc ici, les petites molettes pour euh, le, le viseur. Hein, le petit viseur chercheur. Et puis ici, vous avez euh, une accroche avec un pas de vis, pour un pas de vis euh, de type euh, pied photo. Hein. À mon avis, l'engin ne doit pas peser très lourd. La recommandation obligatoire. Ne pas regarder le soleil directement avec cet instrument. Toujours utiliser un fil. Donc voilà, ça c'est un premier, un premier carton. Ouais. Quatre pieds. Bon, visiblement, on a des tubes en aluminium. Ouais aluminium, bon là la, la, les embouts sont tous en plastique hein. très léger bon le trépied je sais pas ce qu'il vaut il m'a l'air un petit peu léger ouais à mon avis ça c'est quelque chose qu'il faudra changer mais bon on va hein, j'ai dit qu'on allait le tester euh, tel quel donc on va déplier les pieds alors moi, ce que, euh, éventuellement, je pourrais vous conseiller, c'est que, comme on a, on a quand même pas mal de, de flexibilité au niveau des pieds, c'est de ne pas les sortir complètement. C'est-à-dire de les, de les rentrer un petit peu, de quelques centimètres. Donc, euh, oui, bon, ça m'a l'air d'être un trépied très, très, très, très, très, très léger. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est venir ici... Euh, Accrocher un poids, ça ça permet de, de, le, de le plaquer au sol pour qu'il tremble un peu moins. Bon, on va monter le petit trépied avec euh, la lunette. Donc vous avez ici, hop, je vais dévisser ici. Vous avez ici, ici, une petite vis. Une petite vis. Une petite vis. Et... Donc monter, descendre, droite gauche. Maintenant, on va regarder la dernière boîte. Donc la dernière boîte, c'est la boîte. Il y a des accessoires. Hein Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire Ah bah ben oui, forcément, on a. Ici la petite lunette de visée avec ici le support de la lunette de visée. Bon bah écoutez puisqu'on est on a ça dans les mains on va le monter. Qu'est-ce qu'il a Maurice hum as entendu euh, t'as entendu un bruit hum T'es parti voir <rire> Il fait, son, il fait son chien de garde hein. alors cette lunette on va voir ce qu'elle donne déjà là visiblement on est sur une lentille oh, bah, ça m'a l'air aussi d'être une lentille en verre hein. c'est pas du plastique donc là SD Bonnie ça va hein. il nous... Il nous gâte quand même. Alors ici, on a ici hop, la possibilité de faire le, le, le réglage de netteté. Voilà. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Elle est absolument pas réglée. Faudra que je la règle tout à l'heure. Ensuite, en accessoire, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a un... alors, ça, c'est ça, c'est toute la partie optique. Donc, toujours dans son petit sachet zip, on a ici le renvoi coudé alors c'est un renvoi coudé qui est un renvoi coudé visiblement donc c'est un 45 degrés donc, vous voyez c'est pas un 90 comme sur une lunette classique donc ce qui permet aussi de faire de l'observation terrestre du coup donc ça je vais le laisser alors ici dans cette petite boîte, vous avez un oculaire. Donc, c'est le seul et unique oculaire livré avec euh, la lunette. Donc, c'est un 20 mm. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Hop. Voilà. La lunette est enfin prête. Et puis. Euh, on va essayer d'observer quelque chose. Bon les astros, euh, je suis en train de braquer M44 dans la constellation du cancer. Et croyez-moi, euh, si vous voulez, mais je suis bluffé. Je suis bluffé par ce que je vois parce que euh, j'ai jamais vu M44 comme ça dans un petit instrument. C'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. M44, c'est un amas ouvert, donc euh, généralement, euh, au cœur d'un gros instrument, M44 présente plusieurs centaines d'étoiles. Avec ces petits instruments, vous voyez très nettement les étoiles les plus brillantes de l'amas et puis euh, bien adapter son œil. Bon là aujourd'hui pour les besoins de la vidéo je me suis balancé un gros flash de lumière dans la figure ce qui fait que bon ben là ma vision nocturne nocturnale est complètement ruinée donc il va falloir que je me réadapte pour, pour, pour faire ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de dessiner l'ama euh, ici là maintenant voilà avec euh, ce que je vois voilà bon j'espère que la lumière rouge ne vous gênera pas alors voilà, je vais quand même remettre l'ama dans l'oculaire. Est-ce que là, je suis en mutale, donc non euh, motorisé. Voilà. Je resserre. Alors je vais bien choisir mon cadrage. Et pour ce petit astrodessin, je vais faire très simple. Je vais prendre une feuille blanche, un crayon gris. Ce sera tout. Voilà. Bon, définitivement, ce trépied, va falloir le changer. Voilà. On va pouvoir placer les étoiles une par une. Dans le cercle. Alors on l'observe bien et puis on y va. Donc là j'ai mis les étoiles les plus brillantes. Maintenant je vais m'assurer de faire les petites étoiles. 27 grosse, hein, 27 majeures. C'est quand même pas mal. Alors, on recadre bien. Le problème, c'est le cadrage. Voilà. Alors, les petites. Les petites étoiles toutes faibles. Ah ouais, quand même. Hein. C'est beau une amme ouvert. Hein. C'est tout l'intermédiaire, sympa, petite. Hop. Il faut voir quand même que on a un piqué, quand même qui est pas dégueulasse. Hein. Franchement, très très bon. Ouais, euh j'ai hâte de voir ce que, ce que ça peut donner sur du lunaire, ouais. ce, petit, ce petit engin. Alors, pour moi, euh, l'optique hein, est de qualité. C'est pas un jouet, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Ouais, ce n'est pas un jouet. Voilà, je vais arrêter là. Eh bien, mes petits amis astro, cette petite lunette m'a vraiment impressionné. Vraiment, vraiment impressionné. Alors, il faut à toute raison de garder, il s'agit d'une lunette d'astronomie d'initiation à 60 euros. 60 euros, 59 euros si vous voulez. Et pour ce prix, vous n'avez pas un jouet. Vous avez réellement un instrument fait pour l'observation du ciel. J'ai pu faire un astrodessin de M44, ah, donc c'est du ciel profond, c'est un amas stellaire, un amas ouvert qui se trouve dans la constellation du cancer, un objet du catalogue de Messier. Voilà, alors on pourra sans doute modifier certaines petites choses, hein, forcément, euh, tout n'est pas parfait, mais pour ce prix-là, franchement, euh, allez-y! Si vous voulez initier votre enfant à l'astronomie, voir si l'astronomie l'intéresse, euh, si vraiment il veut aller plus loin, cette petite lunette vous permettra à très peu de frais euh, de l'initier au lunaire euh, pour euh, voir les cratères, les montagnes, etc. sur la, sur la Lune, euh, toutes les formations lunaires. On n'aura pas forcément une vision superbe, comme dans les, les gros télescopes, mais suffisante pour susciter des vocations, pour euh, émerveiller au premier regard. On pourra observer les planètes, on pourra observer la grande galaxie d'Andromède, euh, on pourra voir la nébuleuse d'Orion avec ses petit instrument sans problème, et tous les amas ouverts, les objets de Messier. Messier avait une lunette qui n'était pas plus puissante finalement, que ça, si vous avez un bon ciel euh, et que vous allez euh, en campagne, euh, comme en plus c'est super léger, franchement vous pouvez l'emmener au camping, vous pouvez l'emmener en vacances, euh, partout, il suffit de le mettre ça dans un sac. Voilà, un enfant peut très bien le transporter seul, il n'a pas besoin d'un adulte pour euh, s'en occuper. Alors, ce qu'on pourra modifier, c'est bien entendu le trépied, qui est beaucoup trop léger à mon sens. Mais ça, dans un premier temps, on peut euh, s'en contenter. On pourra également. Voilà. Alors, je vous montre le dessin que j'ai réalisé ce soir avec cette magnifique petite lunette d'initiation SV Bonnie. Et vous avez ici l'ama ouvert M44. Donc, c'est du ciel profond. Un objet de messier ici. J'ai réussi à capter une trentaine d'étoiles dans le champ de l'oculaire. Hein vous voyez, on peut faire des choses très intéressantes. Cet amas ouvert M44 n'est pas le seul que vous pouvez observer. Voilà pour le test de la SV501. Dès que je peux, je vous fais une vidéo sur eh bien euh, son utilisation avec une petite caméra. Voilà, les amis. A bientôt.